mon apprentissage au magnétisme a vraiment commencé euh, vers l'âge de 16 ans où euh, j'ai rencontré euh, si vous voulez une personne qui était elle-même euh, magnétiseuse magnétiseur et qui, qui avait tout simplement envie euh, d'essayer euh, de faire une séance de magnétisme sur, euh, sur quelqu'un et euh, bah, moi connaissant, connaissant, un peu le, le truc euh, et voilà, connaissant un peu les choses, le truc du magnétisme, j'ai tout simplement euh, accepté. Euh, alors, euh, si je me rappelle bien, euh, parce que ça va faire une, un certain nombre d'années, euh, ce qui s'est passé tout simplement, c'est que il a posé les mains sur moi et qu'au bout de quelques minutes en fait il est il, il est tombé tout simplement par terre et euh, en fait il y, y a une petite voix à l'intérieur de moi qui m'a qui m'a dit ben bah, repose ta main sur euh, sur cette personne je savais pas trop quoi faire donc euh, comme j'étais inquiet pour cette personne, euh, au départ, je croyais que c'était quelqu'un qui me parlait dans la pièce et qui m'a dit tout simplement, pose ta main euh, sur lui, on verra ce que ça donne. Essaye de le secouer. Et en fait, j'ai euh, tout simplement posé ma main sur lui et euh, 30 secondes après, il est revenu à lui. Voilà. Voilà ma première expérience euh, au niveau du au niveau du magnétisme et euh, Le dé, le départ de tout en fait Moi c'est nicolas j'ai bientôt 33 ans je suis euh, handicapé moteur euh, voilà, Donc j'ai eu un manque d'oxygène à la naissance euh, ce qui a détruit des cellules dans mon, dans mon cerveau tout simplement et qui m'a retiré euh, la faculté de, de marcher. Euh, donc euh, j'ai été à l'école de 0 à, à 20 ans, où ben, comme vous, j'apprends les maths, le français, la géographie, toutes les matières qui m'ont été nécessaires pour euh, euh, travailler, euh, lire, écrire, compter. Euh, dans ma vie tous les jours euh, mais euh, voilà euh, je suis euh, magnétiseur euh, depuis l'âge de on va dire euh, reco reconnu depuis l'âge de de 18, de 18 ans mais euh, en fait euh, ça a bien commencé avant avant mes 18 ans ça a commencé vers l'âge de 7 ans où j'ai été voir un, un autre magnétiseur qui a certainement reconnu, euh, reconnu mes capacités, mais n'en a pas parlé. Euh, par contre, euh, vers l'âge de 12 ans, 12-16 ans, ça a, comm ça a commencé à, à se montrer à moi. Donc, euh, j'ai commencé à apprendre tout seul. Euh, les passes énergétiques, euh, quoique les passes énergétiques, c'est un autre euh, magnétiseur débutant comme moi qui, qui me les avait montrés. Euh, voilà, donc euh, j'ai commencé euh, mon apprentissage au magnétisme euh, euh, bientôt.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 Euh, l'orange magnétisé Pour l'exercice er de l'orange magnétisée, prenez deux oranges identiques que vous venez d'acheter ensuite vous les prenez en photo tout simplement pour vous avoir un, un témoin en fait alors l'exercice va se dérouler comme ça vous, vous allez prendre une seule orange que vous allez euh, prendre prendre dans la main tout simplement pendant 20 minutes par jour pendant 3 jours vous allez tout simplement passer l'énergie dans, dans ce fruit dans ce fruit pendant 20 minutes pendant 3 jours l'idéal serait de par exemple si vous commencez à 16 h un lundi ben, vous le faites jusqu'à 16h20 mais le mardi vous le recommencez à 16h et vous le finissez à 16h20 le troisième jour vous, vous le prenez à 16h et vous et vous finissez à 16h20 c'est 20 minutes de concentration sur ce fruit sur une seule orange la deuxième vous la laissez de côté vous la laissez vivre sa vie d'orange. Il n'y a que la il que la, la, seconde, la seconde que vous allez euh, manipuler. Vous la manipulez pendant 20 minutes, pendant 3 jours, au, aux mêmes heures si possible. Et vous verrez votre, votre orange ramollir et ensuite durcir durcir comme de la pierre cela cela prouvera que vous avez du magnétisme en vous tout simplement maintenant je vais vous parler d'un exercice un petit peu plus compliqué mais c'est le même en fait c'est tout simplement au lieu de prendre l'orange on va prendre deux citrons on va utiliser le même protocole que l'orange, mais au lieu de faire 20 minutes sur le citron, on va faire 30 minutes sur le citron. 30 à 40 minutes par jour pendant 3 jours. Ou 30, 30 minutes pendant 5 jours. Et vous verrez, normalement, on arrive au même résultat que l'orange une fois qu'on a un peu d'entraînement j'avoue que ces exercices là je les ai recommencé deux ou trois fois pour bien y arriver et pour bien maîtriser pour bien maîtriser mon énergie que j'avais sur moi ou en moi plutôt. Si tu as aimé mes vidéos n'hésite pas à mettre un pouce bleu à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos allez à bientôt bonjour dans cette vidéo je vais vous expliquer la première partie des évolutions de mon don. En fait. alors comme je vous ai déjà expliqué euh, dans une précédente vidéo euh, vers l'âge de 7 ans euh, mes parents m'ont emmené chez un magnétiseur qui avait certainement reconnu mes dons Voilà c'est tout euh, vers l'âge de 14 ans euh, 12 14 ans j'ai eu ma première expérience avec un magnétiseur qui est tombé en, en me faisant une séance ensuite ce magnétiseur débutant m'a fait faire euh, l'exercice de l'orange euh, dont je parle dans une autre vidéo euh, par la suite vers vers 16 17 ans je suis tombé sur un, un autre magnétiseur dans un lieu de vacances euh, un peu étrange monsieur je dois l'avouer euh, Qui m'a dit il m'a regardé comme ça de haut en bas ou De bas en haut je me rappelle plus mais je sais qu'il m'avait regardé instinctivement et il m'avait tout simplement dit euh, bah, Si tu arrives à t'approcher de moi de là où je suis c'est que c'est que tu es mon, mon successeur Instinctivement euh, moi je le crois un peu pour un, pour un fou mais euh, comme, comme j'avais du temps à perdre et que j'étais en vacances je dis euh, bah d'accord Bizarre, bizarrement bizarrement tout ce qui s'est passé c'est que bah. J'arrivais plus j'arrivais plus à avancer malgré que j'étais à, à 10 ou 15 mètres de lui j'arrivais plus à avancer c'est comme s'il y avait une, une, une barrière devant moi qui me qui m'interdisait de passer. À, 4, à 17 ans, 16-17 ans, on n'a pas envie de s'amuser euh, à ça, à résister à une barrière. Euh, mais comme j'étais en fauteuil et que chance, en, en situation de handicap, j'avais rien d'autre à faire que, que de m'amuser avec ce monsieur qui m'avait l'air... Euh, gentil mais bizarre euh, et Il m'a dit si si je sais alors il me dit si si je sais que tu as du magnétisme en toi et que et que tu es très fort et que tu il est temps pour toi de, de l'apprendre à l'utiliser Et ça m'a fait penser au premier au premier euh, aux deux premiers magnétiseurs surtout le deuxième qui m'avait fait la séance et qu'il était tombé euh, plusieurs euh, plusieurs années auparavant un peu comme un peu comme la petite doigt qui m'avait dit remets, ma, remets ta main sur lui Et ben je dois vous avouer qu'au bout de 30 minutes, j'ai passé cette fichue barrière, je suis allé le voir, je lui ai serré la main, et là, euh, là, mon aventure réelle avec le magnétisme et son apprentissage a réellement commencé. Alors, les évolutions de mon don? c'est tout simplement que en faisant cette épreuve et en reconnaissant que j'avais du magnétisme parce que j'avais déjà fait l'exercice de l'orange et eh ben c'était une preuve supplémentaire que je devais que je devais aller là dedans alors euh, bah, mon, mon apprentissage a duré euh, l'équivalent de trois ans avec lui mais euh, en fait pendant ces trois ans je l'ai vu que euh, réellement euh, que trois euh, mois en fait en en deux ou trois ans on s'est vu trois mois au total juste pendant les périodes de vacances parce que on se retrouvait sur les mêmes périodes de vacances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 Allez, à bientôt Exercice d'ancrage par la méditation Et cette méditation vous permettra d'avoir des racines encore plus solides ou tout simplement de construire vos propres racines Pour, ce, pour cette méditation, vous allez tout simplement vous asseoir tranquillement sur une chaise ou dans un fauteuil bien confortable. Mettre les pieds par terre. Mettre les pieds par terre au sol. Pour avoir un appui au sol pour vos ancrages. Et vous allez tout simplement prendre de l'air par le nez. Et le souffler par la bouche fermer les yeux tout simplement et imaginez que il y a un vieux arbre un vieux arbre qui crée un vieux arbre qui crée tout simplement une graine cette graine tombe de l'arbre. Une fois que la graine est tombée de l'arbre, il y a la pluie, le vent, le soleil, la terre. La graine s'enfonce profondément dans le sol. Tout simplement. Une fois cette graine enfoncée dans le sol, il y a le froid qui arrive, le vent, mais surtout le froid de l'hiver. Et en fait, le froid de l'hiver va faire germer tranquillement cette graine. Cette graine va commencer à se modifier, à créer des racines, des toutes petites racines. Mais ses racines sont de plus en plus fortes et ses racines sont de plus en plus fortes et fait que pousser, pousser vers le bas, pousser pour s'enfoncer encore plus dans le sol. l'enfoncement dans le sol vous fait pousser une tige qui pousse elle-même vers le soleil cette tige est toute petite mais elle, vos racines continuent à pousser tout simplement par exemple si votre bout qui sort au soleil fait 30 cm, vos racines poussent en premier de 60 cm. Vous avez une stabilité qui vient à vous tout simplement, en vous et sur vous. Il y a une stabilité qui s'installe. Vous allez tout simplement imaginer que ces racines continuent à pousser. Et ces racines, en fait, sont en dehors de vos pieds. Mais sont accrochées à vos pieds. Et vous ancre dans le sol, tout comme l'âme pousse dans la terre. Vous allez tout simplement attendre que ces racines poussent. Envoyez de l'énergie, votre énergie, ou tout simplement imaginez une énergie qui fait pousser ces racines simplement ces racines poussent mais votre tronc continue à pousser votre tronc d'arbre continue à pousser cela vous enracine encore plus dans votre corps vous sentez à vos pieds les racines qui poussent tout simplement et qui vous ancrent dans le sol. Plus vous poussez vers le haut, plus vos racines doivent être grandes. Tout simplement. Grandes, par exemple, pour vos arbres, votre arbre, mesure un mètre, ça veut dire que vos racines mesurent deux mètres. Plus votre arbre, plus vous arriverez à imaginer votre arbre, plus vos racines seront profondes au plus votre arbre se développera au plus vous devrez faire pousser vos racines en envoyant l'énergie vers le bas car vos racines vous permettent de grandir de vous nourrir de vous maintenir les racines sont le départ de tout. Et au plus vous voulez pousser, au plus vos racines doivent être profondes. Et à la fin, vous devenez un grand arbre. Un grand arbre magnifique, avec des racines. Aussi grande que l'arbre lui-même voire deux fois plus Ensuite il vous faut Faire pousser encore d'autres racines pour aller encore plus haut mais pour l'instant on va se contenter de rester dans vos racines et dans l'énergie de vos racines tout simplement pour tout simplement les faire grandir et les faire s'épanouir avant de sortir l'arbre complètement N'oubliez pas au plus les racines sont grandes au plus vous pourrez aller loin et au plus vous serez enraciné et au moins vous perdrez pied Voilà une explication D'une méditation ce n'est pas vraiment une méditation mais plus une explication Je ferai une méditation complète